Cette vidéo est pour toi mais avant abonne toi et like la vidéo imaginons un seul instant si je te donnais 86 400 dirhams tous les jours avec pour seule contrainte tu ne peux pas l'économiser tu dois la gaspiller tous les jours et imaginons aussi que sur une journée tu rencontres quelqu'un qui va te voler 100 dirhams alors ma question pour toi est-ce que tu vas jeter les 86 300 dirhams ou est-ce que tu vas continuer quand même à les utiliser, et pourtant, ce que tu ne sais pas, c'est que ton créateur, l'univers, te donne tous les jours 24 heures. Et il y a exactement 86 400 secondes dans 24 heures. Et tu vas rencontrer des gens qui vont te voler quelques minutes de ta journée. Est-ce que pour autant, tu vas abandonner ta journée Est-ce que pour autant, tu vas arrêter de la vivre Est-ce que pour autant, tu vas la bousiller La vie n'attend pas. Tous les jours, tu vas avoir 24 heures. Tous les jours, tu vas avoir 86 400 secondes que tu ne pourras ni économiser, ni mettre de côté. La seule chose qui te reste à faire, c'est de la vivre. Est-ce que tu vas rencontrer des casseurs de rêves Oui. Est-ce que tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir te voir down Oui. Est-ce que tu vas rencontrer des voleurs d'énergie Oui. Est-ce que tu vas rencontrer des gens toxiques Oui. Mais est-ce que ça vaut la peine de leur donner 90% de ta journée contre les 10% qui t'ont à peine volé, je ne pense pas. Et rappelle-toi, chaque jour qui passe, il est unique, il est irremplaçable et il ne reviendra jamais. C'était Nahid Rashid, ta coach qui est là pour libérer ton potentiel, pour t'aider à aller vers la vie de tes rêves.